Quand un chat ne vaut rien, il dit que la souris m'a mort du lèvre. Donc on arrête chaque fois de dire que s'il si y a autant de misère, c'est la faute à l'Occident. C'est vrai que l'Occident a, a sa part de responsabilité. Mais nous sommes des États souverains. Et la souveraineté, ça se mérite, ça se protège, ça se défend. Ce n'est pas en chants et en mentiant la charité, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilité pour faire face à des cas d'urgence comme ce que euh, les jeunes Africains vivent en se noyant par milliers dans la Méditerranée. Et puis euh, j'aime beaucoup ce genre musical, c'est quelque chose de, de, de révolutionnaire, ok Moi je pense que cette musique peut aller très loin, même si aujourd'hui les maisons de disques n'ont pas la puissance de feu qu'elles avaient euh, il y a longtemps, mais je pense que cette musique déjà doit euh, essayer de faire sa propre place, okay? C'est une musique, euh, si vous voulez, émergente. qui a qui a démarré avec l'Afrobit et la nouvelle génération euh, que ce soit Fémi euh, ou son frère euh, et puis les autres jeunes ont donné une autre euh, dimension de l'Afrobit ce n'est pas l'Afrobit comme fait la visée. et non, c'est l'Afrobit Plus ils ont apporté une nouvelle maille là-dedans et non ce n'est pas le Chakara Olo ce n'est pas le yogosé, Se, ce n'est pas ça. Et non, ils sont partis autrement. Euh, si tu connais Piscoy, euh, si tu connais Davido, ils ont créé quelque chose de nouveau. Et je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. les vieille sont et puis euh, je pense que si c'est Hugues, le guitariste qui a, qui a euh, passé euh, au larvelof de l'Elsef. et puis j'ai dit merde mais ça il faut qu'on fasse une reprise ok parce que cette chanson appartient à notre mémoire donc j'ai voulu qu'on la refasse et puis on est en train de travailler sur euh, euh, We will range you, okay. the Queen. Okay. Il y a Jules, mon guitariste, qui a fait une programmation comme tout On va dans le montagne. Okay. Et puis euh, voilà, on aime bien. On aime bien quand, quand tu as en face de toi un public multicolore, arc-en-ciel, tu as envie de toucher chaque fibre de, de chacun euh, euh, de ces épaules qui sont venues. Donc euh, c'est bien qu'on fasse ce, ce voyage musical avec l'on dans les cœurs. Et puis euh, voilà, on a d'autres chansons. Mais pour le moment, on travaille sur ça. À chaque album, on essaie d'envoyer une petite dose. Okay? Euh, voilà, il y a ça et puis il y a d'autres peut-être. Mais pour le moment, vraiment on travaille euh, minutieusement. Is the ready? Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Merci, merci. Oh, <sighs>